Au premier temps, Ourya veut dire liberté en arabe. Hein. C'est un prénom, mais qui veut dire euh, liberté. Et euh, moi, j'ai voulu un peu ce film dans la continuité de Papicha. Pour ceux qui ont vu Papicha, je ne sais pas s'il y a du monde qui a vu Papicha dans cette salle. Ah. Bon, j'espère que vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment la continuité, c'est-à-dire qu'à la suite de Papicha, on avait vraiment cette envie de continuer à explorer le territoire algérien, de continuer à explorer la force aussi des femmes, le courage de ces femmes. Et on a eu comme cette mission avec Lina Koudry de raconter ce parcours. Et là, donc on part avec une jeune danseuse qui va devoir retrouver des ressources au fond d'elle, pour pouvoir transcender euh, un élément de sa vie, un moment euh, assez difficile de sa vie. Euh, et donc c'est vraiment un film sur l'émancipation, c'est un film sur, sur la liberté et, euh, et sur les femmes, et de façon assez universelle, comment trouver la force pour continuer finalement à, à résister aux obstacles et, et se transcender, se transformer pour être beaucoup plus fort et, et, euh, et survivre finalement. Et donc moi dans cette aventure, j'ai été euh, vraiment accompagnée euh, par ces trois magnifiques propositions Producteur à qui on va laisser la parole, je pense. Non, mais pour nous, c'était un réel plaisir de t'accompagner, de réussir à faire en sorte qu'on puisse faire vivre ce film ici. Euh, c'était un sacré challenge. Il a fallu recréer Alger, à Marseille, euh, dans des délais excessivement courts, oui. avec beaucoup d'énergie, oui. beaucoup de passion. on remercie Tommy. Je ne sais pas si Tommy ah. est là. Est... Tommy, as dû Il, Il a un fan club pas. dans la salle, super c'était une vraie aventure alors, on a vécu euh, deux mois et demi euh, d'acharnement de, de, et de passion et ce film existe parce que tout le monde a mis cette, cette humeur et on, on, on t'a tous suivi dans, ton, dans cette envie de faire en sorte que ce film soit, soit magnifique donc on est très fiers d'avoir pu t'accompagner dessus merci alors moi je voulais évidemment euh, remercier euh, Mounia d'être avec nous euh, ce soir euh, remercier également euh, toute l'équipe de Chotin Mars, Julien et Mathieu, d'avoir œuvré de manière exemplaire dans la fabrication de ce film. Aujourd'hui, ils sont en plus co-producteurs à nos côtés. Je voudrais remercier également Frédéric Perrin et toute l'équipe du Prado de nous accueillir, de nous offrir cette avant-première. Magnifique. Merci Frédéric. Euh, je voulais également remercier Thierry Blanchard et Christian Michelis, les programmateurs du cinéma Le Prado, qui nous permettent également de de vous projeter le film ce soir. Euh, un mot, évidemment, aussi pour euh, Grégoire Jean-Solin, qui est à l'origine du projet, avec euh, Xavier Jeans et, et Mounia, voilà, et qui m'ont euh, euh, permis de faire partie de cette aventure. Euh, voilà, que vous dire d'autre C'est un, un film important, euh, c'est un film intense, euh, avec, évidemment, en sous-texte, beaucoup de problématiques politiques. Le film a d'ailleurs... Euh, été montré en ouverture du festival du film politique à Carcassonne et a vraiment recueilli un très bel accueil. Donc voilà, merci Mounia et bravo pour ce film sur cette belle sororité qui qui unit les personnages que vous allez découvrir dans quelques instants sans plus attendre. Voilà. Alors bien évidemment la production de ce film a été assez compliquée, euh, il faut imaginer que c'est un film qui a été tourné pendant le Covid euh, et donc toutes les frontières étaient fermées. Dans un premier temps on avait déjà euh, euh, rêvé de faire ce film à Alger mais euh, en fait les frontières étaient fermées. Puis une deuxième préparation a été effectuée au Maroc, là euh, en fait c'était à, enfin, à un moment où le, le, les frontières étaient fermées les Français n'avaient pas le droit de voyager et euh, on a fait une très belle rencontre avec toute l'équipe marseillaise et toute la prod marseillaise, Shotin Mars et, et, et Fabrice aussi de Nizo Et euh, très vite, toutes les infrastructures étaient là. L'équipe était là, les compétences. Euh, et euh, en fait, on s'est tous euh, retroussé les manches et on a préparé ce film à Marseille. Et je pense que ce qui, ce qui, ce qui importe, c'est de raconter des histoires universelles. C'est de raconter euh, des parcours de femmes, des parcours de personnages et euh, j'espère que, voilà, que ce film soit tourné à Alger ou à Marseille, à cette intensité, cette charge émotionnelle, mais aussi ce combat euh, qu'on qu peut imaginer aussi universel. Il y a deux chorégraphies. On a la chorégraphie euh, qui est nocturne, qui est virile. Euh, là, on parle des combats de béliers, on parle de ce milieu urbain, et la chorégraphie qui est plutôt aérienne, qui est plutôt solaire, et là on est beaucoup plus avec, euh, avec donc, des danseuses qui vont euh, finalement euh, aussi transformer cette danse qui est corsetée, qui est de la danse classique, euh, codifiée vers quelque chose de plus libre, de plus émancipé, de plus libérateur, avec cette chorégraphie finale qu'on a vue euh, sur le toit de Marseille. Et euh, ce qui m'importait, c'était de montrer l'importance du collectif dans cette, euh, dans cette histoire, c'est-à-dire que Ouria démarre seule sur cette terrasse, et elle est finalement rejointe par un groupe de femmes qui euh, vont trouver en elle un sens à leur vie et qui, elle, va trouver finalement avec elle euh, une nouvelle voix euh, et devenir la chorégraphe euh, qu'on qu voit à la, à la fin. Donc, elle s'émancipe un peu de, de la maman chorégraphe, elle s'émancipe de la danse classique, de ce milieu un peu rigide, un peu classique, un peu euh, codifié, vers quelque chose de plus libre, de plus libérateur en tout cas vers cette chorégraphie finale. J'avais démarré l'écriture de ce scénario. On avait cette envie, comme je le disais tout à l'heure en introduction, de continuer ce travail autour de Papicha, c'est-à-dire de raconter encore ses femmes. Mais ce qui a finalement poussé aussi la réflexion autour de ce corps, c'est au moment, je pense que certains d'entre vous ont vu, au moment de la Révolution, il y a eu cette image qui a beaucoup voyagé d'une danseuse qui était enveloppée dans un drapeau algérien, sur pointe, dans un espace public. Et cette image a fait vraiment parler d'elle, c'est vraiment le, la réappro réappropriation finalement de l'espace public par les femmes, par le corps des femmes. Et donc cette image euh, finalement a donné aussi naissance à ce projet, euh, le corps des femmes tabou, le corps des femmes qui s'expriment, puisque lorsqu'on danse, ce n'est pas anodin, euh, on, on exprime finalement euh, des, des sentiments, des, euh, un, un souffle, une, finalement une liberté, un désir aussi. Et c'est vrai que ce corps est assez corseté, euh, finalement, dans, dans les sociétés patriarcales de façon générale. Euh, mais ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'au moment euh, du casting, on a eu énormément de difficultés aussi à trouver des danseuses d'origine maghrébine euh, qui pratiquent de la danse classique à Marseille. Et ça, on s'est vraiment posé la question sur la transmission finalement de, cette, de cet art. Et ce qui m'importait, c'était aussi d'avoir des, des jeunes femmes avec cette peau qui est beaucoup plus sombre, avec des traits qui sont différents, et, euh, et avoir ces, ces, ces corps différents qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, vêtus, euh, vêtus de... de de, de, de tutu, vêtu de pointe. Euh, et, et, et voilà, et ça m'intéressait aussi de montrer cette autre réalité. Que c'est la petite sœur de Papicha. C est, c est, je pense que sans Ouria, sans, sans Papicha, il n'y aurait pas eu Ouria. Je pense qu'effectivement, Papicha, c'était très frontal. Ça parlait d'une histoire que je connaissais extrêmement bien. Euh, et, et dans la continuité, il y a eu Ouria. Euh, il y a, il y a aussi, on dit souvent avec Lina Coudry, euh, finalement le bébé qui est euh, en fait à la fin de, de, de Papicha pourrait être les jeunes filles de la Révolution aujourd'hui, qui ont 20 ans et c'est Ouria. Donc c'est vraiment des femmes qui malheureusement euh, euh, vivent dans des conditions euh, euh, socio-économiques et politiques, euh, politiques assez difficiles, mais qui essayent de s'exprimer, qui essayent de trouver des solutions euh, à leur euh, quotidien. Je tiens à vous, à vous remercier pour ce film. C'est vrai que j'avais déjà adoré Papicha, Et là, c'est vrai, c'est une autre euh, forme d'expression. Mais moi, je voudrais euh, aller un petit peu plus loin pour reparler de, de la danse. Parce que c'est vrai, la, la danse classique, on souffre quand on apprend cette danse, quand on la danse. Et là, euh, la danse contemporaine dont vous vous inspirez, euh, c'est la souffrance qu'elle représente, cette euh, danse classique. Elle fait ressortir ses sentiments. Euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une envie que vous avez eu justement de, de vouloir exacerber justement les, les sentiments et faire ressortir cette souffrance qui est quand même très présente dans, dans la vie de ces personnages alors euh, oui, il y a une évolution et ce passage entre la danse classique qui est, qui est quand même assez, euh, encore une fois, rigidifiée, cla classée, euh, académique, euh, qui est finalement une reproduction de quelque chose euh, qui n'est pas forcément dans la liberté, n'est pas forcément dans la créativité, ni la création, ni la liberté de mouvement, euh, et effectivement, la danse contemporaine, le passage vers euh, en fait, cette, cette danse qui est libératrice, elle est euh, plutôt expressive. elle rappelle aussi l'Africanité, elle, elle, elle, elle danse souvent pieds nus, elle sent très proche du sol, elle sent ancrée dans cette, euh, dans cette Algérie, dans ce, dans ce terroir, on va dire aussi. Et, euh, et donc c'est vrai que c'était assez important de, de, de, déjà de passer de la danse classique vers quelque chose de plus, euh, de plus euh, on va Beyonce. dire, naturel. Plus Beyoncé. <rire> plus Beyoncé. Ouais, ouais si cool. tu veux, okay. Plus Beyoncé. Et Hajima, c'est pas ça. ça. <rire> Et euh, tu peux rajouter Non, parce que... non mais euh, plus, la danse classique, culturellement, c'est beaucoup plus européen que, euh, euh, on le pratique beaucoup moins au Maghreb qu'en Europe. C'est cette différence-là que, personnellement, moi, j'ai vu dans le film. Et euh, surtout pour montrer ben euh, la différence qu'il y a eu, je veux dire à un moment donné il y a eu une espèce de déclic euh, dans le film, où on a vu cette transition. Après, ce que surtout j'ai vu, c'est cette différence-là. Vu que euh, en Algérie, moi je suis algérien, c'est pour ça que ça me touche personnellement. En Algérie, j'ai beaucoup moins vu de danseuses classiques qu'ici à Marseille où on est en France. Et en France, comme l'a rappelé Monia, ben on voit pas de danseuses classiques maghrébines Peut-être parce que culturellement, c'est peut-être pas quelque chose vers lequel elles vont. Euh, comment vous avez travaillé sur la question de la danse, parce que j'imagine que ça a une place incroyable. Comment vous avez bossé ensemble Alors, moi personnellement, j'ai pas dansé une seule seconde, mais euh, j'ai assisté aux répétitions euh, qui étaient euh, vraiment très difficiles euh, pour chacune des actrices danseuses, pour le coup. Euh, et puis sur le au, au, jour, enfin, au moment de, de tourner. Euh, Monia, bien entendu, leur demandait à chaque fois ben, de recommencer ce cinéma vous connaissez. Et puis c'était très intense pour elle, c'était très difficile. Mais comme vous, vous, avez, vous avez pu voir, à chaque fois qu'on met n'importe quelle seconde arrêt sur image, ce sont des images fantastiques. Par rapport à la danse, on peut aussi continuer autour de Lina Koudry qui n'était pas danseuse hein, et qui a fait plus d'une année de préparation avec euh, notamment une chorégraphe euh, qui s'appelle Ajiba Fahami qui est l'une des danseuses de Beyoncé. Donc euh, ça, a été très, euh, ça a été très dynamique et très intéressant et très stimulant. Donc euh, en fait elle a perdu une dizaine de kilos, elle a travaillé euh, énormément au niveau du renforcement musculaire, euh, la danse classique, la, la langue des signes, puisque la chorégraphie finale non seulement euh, donc, est une chorégraphique contemporaine, mais elle est signée aussi, donc elle a dû vraiment faire un énorme travail de préparation physique ainsi que l'apprentissage de la langue des signes. Ce qui était intéressant aussi au niveau des comédiennes et des comédiens, c'est qu'on avait effectivement des danseuses non professionnelles qui n'étaient pas des comédiennes, on avait des, des comédiennes qui n'étaient pas danseuses on avait des femmes qui étaient effectivement muettes. Donc voilà, il y avait vraiment cet échange qui était assez enrichissant autour de, de, de, de, de toutes ces difficultés, de cette diversité aussi, qui a créé quelque chose d'assez intense, je pense. En fait, ma question, c'est que vous avez, il y a des femmes muettes dans le film, et Olivia devient muette aussi. Est-ce que le fait d'avoir muselé la voix... Bien, c'était significatif Je suppose que oui, mais je vous pose la question parce que j'ai bien envie d'entendre votre réponse. Oui. Et bien sûr. Alors, pour euh, déjà démarrer, euh, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'école de danse. Hein. Alors, en Algérie, il y avait une très grande formation de danse au niveau du théâtre. On avait des danseuses russes qui était là, qui donnait pas mal de cours dans les années 70. Des Français aussi. Voilà. Des Algériens dansaient. Hein. Voilà. C'est ce que je disais. Voilà. Donc, il y avait pas mal de, de spectacles. Alors, récemment, ce qui se passe, c'est des petites associations qui prennent le relais, notamment une école qui s'appelle Arabesque, qui fait un travail assez incroyable. Et nous, au début, lorsqu'on devait tourner le film à Alger, en fait, on a casté des filles et des jeunes filles de cette école-là, Arabesque. Et, bon, malheureusement, on n'a pas pu tourner le film là-bas. Euh, et donc, par rapport à votre question, c'était Sur les le femmes, museler, ces femmes qui pas oui, ça, bien évidemment, le, le mutisme dans le film a toute sa symbolique. Hein. On parle vraiment des femmes euh, qu'on a, qu a muselées, qu'on a écartées, qu'on a laissées de côté, qu'on n'a pas écoutées. Euh, et donc, le mutisme, bien évidemment, fait, rappel, fait appel à, à ce que dit l'une des comédiennes. On nous enlève la culture, la semoule, l'oxygène, euh, on nous enlève on n'a aucune liberté. Alors lorsqu'on n'a plus rien, qu'est-ce qu'on fait Alors elles ont ce corps, elles n'ont plus la voix, mais elles essaient de trouver une autre façon pour s'exprimer. Et finalement, cette chorégraphie devient un peu un langage pratiquement clandestin, puisqu'il est compris uniquement par ces femmes qui maîtrisent la langue des signes. Donc, donc oui, toute la symbolique est là, elles n'ont plus besoin de communiquer, elles trouvent le moyen par le corps, par cette chorégraphie corporelle et signée pour transmettre des choses. Moi j'ai une question, je voulais savoir si ce film allait sortir en Algérie, est que vous, vous allez pouvoir le sortir Alors euh, il faut demander au distributeur, euh, moi je ne suis pas distributrice, mais euh, en fait ce qui est prévu c'est qu'il y a déjà une sortie en France à partir du 15 mars, d'ailleurs dans ce cinéma aussi, et euh, dans la foulée on a un distributeur algérien qui est censé sortir le film. Alors après on est assez conscient de la réalité locale, on sait que la plupart des films algériens ne sont pas distribués, alors qu'on a le dernier Avatar, on a vraiment tous les gros films américains, mais, mais c'est vrai que lorsque c'est local, c'est un peu plus compliqué, parce que je pense que ce sont des images qui renvoient aux Algériens à eux-mêmes, finalement c'est un miroir un peu qui, qui, qui est très proche d'eux, et donc en fait il est assez frontal, et donc c'est vrai que c'est assez compliqué de, de, de, de voir euh, distribuer des films algériens euh, en Algérie. Tout le travail qui a été fait autour de la musique a été assez colossal et s'est inscrit dans la continuité du travail avec la chorégraphe. C'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure, les compositeurs qui sont donc Yasmine Médour et Maxence Dussert, qui avaient déjà travaillé sur Papicha également, euh, avaient commencé à composer la chanson de fin. C'est-à-dire, nous avons démarré par la chorégraphie de fin que vous avez vue, qui est plutôt tribale, qui a des percussions un peu africaines, un peu électro. Cette modernité, en fait, on la voulait vraiment finale. Et donc, à partir de ce travail-là, qui était déjà définitif, on a euh, euh, cousu, construit toutes les sonorités plutôt minimalistes de la reconstruction de Ouria, donc de l'Ina Koudry. Et donc, il y a eu vraiment ce travail de fin qui, qui a démarré, qui a permis aussi au aux chorégraphes et aux danseurs de s'entraîner. Et à partir de ce moment-là, on a déconstruit tout le reste. Nos deux compositeurs, en fait, ont deux vraiment univers différents. On a Yasmine Meddour qui, elle, est pianiste, compositrice et chanteuse, et Maxence Dussert, qui est plutôt dans l'électro, qui est plutôt aussi euh, euh, musicien, euh, guitariste. Et du coup, la, la combinaison des deux, je pense, a, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et dès le début, on s'est posé la question de comment créer la voix, finalement, d'Oria, c'est-à-dire à travers cette musique, c'est la voix de ce personnage qui ne parle pas. Et donc, on avait vraiment besoin de passer aussi euh, par euh, des moments de silence, puisqu'il y a aussi pas mal de moments de silence, pour laisser vraiment la place, finalement, au personnage sans voix de s'exprimer. Euh, dans le film, on, on, on sent qu'il y a un hommage à Marie-Claude Pietragala. Donc, euh, euh, est-ce qu'elle vous a inspiré Est-ce qu'elle a inspiré les, les chorégraphes euh, Comment est, est ce rapport à, avec elle Parce que je suppose que qu'elle a été peut-être contactée, ou je sais pas, mais peut-être pour avoir les droits du, du livre, je sais pas. Oui, oui. Euh, il y a eu un, un travail aussi colossal au niveau euh, des références de danse, de chorégraphie. Par exemple, Lina Coudry euh, a lu énormément de biographies de danseuses, de chorégraphes. On a vu euh, des dizaines de films sur la danse, euh, des centaines de vidéoclips... Euh, différents pour essayer de trouver vraiment la, la, la danse originale et originelle de ce personnage. Et bien évidemment, Pietra Gala est incontournable euh, parce que c'est une artiste incroyable, c'est une artiste qui incarne euh, ce qu'elle danse, ce qu'elle raconte. Donc pour nous, euh, bien évidemment, on a, on a été la voir à Paris, puisqu'elle est, elle est, elle est à Paris, et on a fait euh, quelques séances de travail avec elle. Et euh, ça reste une référence notamment par rapport à son livre puisqu'elle raconte effectivement qu'elle a eu un accident et que ça l'a rendue beaucoup plus forte et euh, ça a créé euh, la, la chorégraphe danseuse puissante qu'elle est. Donc oui, c'est une, une des références. On a euh, dans, dans tout le film, si on essaie d'analyser les personnages, une évolution, une trajectoire. Euh, lorsque j'écris, moi j'essaie que voilà, chaque personnage est euh, un voyage, une, une transformation. Et avec Rachida Brachny qui joue la maman, on a vraiment aussi ce personnage qui prend sa vie en main, qui décide enfin, après ce traumatisme de cette époque, de reprendre un peu les rênes de du volant hein, et, et de et de continuer à, à, à, à vivre mais euh, on a aussi Ouria qui se détache de la chorégraphe qui est sa maman, et donc il y a une, une sorte de libération aussi mère-fille. Le personnage de Sonia, c'est un personnage qui est vraiment euh, euh, pétillant, je dirais, c'est quelqu'un qui a une pulsion de vie, qui a une énergie, qui a une envie euh, de, de vivre librement, et, et qui va euh, coûte que coûte euh, quitter euh, ce pays. Euh, il faut savoir qu'il y a énormément de départs clandestins à partir de l'Algérie, euh, on a de plus en plus d'enfants, de, hein. on a des femmes, qui partent pour des raisons euh, diverses, euh, économiques, euh, familiales, euh, médicales. Euh, et donc c'est vrai que pour moi c'était assez important de, de, de parler de cette, de cette génération euh, sacrifiée, cette génération qui, euh, qui préfère euh, même mourir que de continuer à vivre dans un pays qui les, qui leur empêche, euh, qui les empêche de vivre. Euh, et donc c'est vrai que l'hommage finalement de chorégraphie de fin, cette chorégraphie collective qui est face à cette Méditerranée, c'est un peu euh, comme un, une sorte de, de, de, de spectacle dans un théâtre ouvert, à ciel ouvert, face à cette Méditerranée, comme un, comme un hommage aussi à toutes ces victimes euh, qui ont péri en mer, dans Sonia.